Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre heure d'information syndicale numérique. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation du 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la Saint-Valentin ou la fête des mères, ce n'est pas le jour où nous faire des cadeaux ou, exceptionnellement, de faire la vaisselle. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est le moment de se mobiliser pour gagner l'égalité. Et l'égalité, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on en est très loin, notamment au travail. Les femmes gagnent en moyenne 25% de salaire en moins. Chaque jour, c'est comme si on arrêtait d'être payé à 15h40. On est pourtant concentré dans les métiers qui ont été qualifiés d'essentiels pendant la crise. Quand en mars, on applaudissait à nos fenêtres les salariés en première ligne, il s'agissait très majoritairement de femmes. Les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières, les agentes d'entretien, les ouvrières dans l'agroalimentaire par exemple. Première de corvée dont le travail est indispensable et pourtant invisibilisé, dévalorisé et sous-payé. Et puis, on est maintenant, nous les femmes, plus diplômées que les hommes, mais nous n'avons toujours pas de déroulement de carrière. On se heurte au plafond de mer, à des discriminations systémiques liées à la maternité ou même aux soupçons de maternité. Essentiel, davantage qualifié mais sous-payé, on est aussi ouvrières, employées ou cadres, toutes confrontées au sexisme ou aux violences dans notre travail, des propos dévalorisants ou même des violences sexuelles qui ont pour conséquence de remettre en cause notre professionnalisme, de nous assigner à une position d'infériorité, à des tâches subalternes. Mais les choses bougent. Partout dans le monde, les femmes se mobilisent et de plus en plus d'hommes refusent d'être enfermés dans des rôles stéréotypés et aspirent à sortir des rapports de domination.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 sur qui retombe la prise en charge des enfants quand les crèches et les écoles sont fermées, qui sont les premières à être précarisées par la crise économique et qui sont encore plus que d'habitude victimes de violences. Et puis, euh, l'égalité femmes-hommes et 8 mars, c'est une priorité, parce que pour tourner la page et construire une société résiliente, il faut investir dans les secteurs dans lesquels les femmes sont concentrées, dans les secteurs du soin et du lien. Il faut revaloriser nos métiers, reconnaître nos travails et nos qualifications. On est la solution. En 2019, le 8 mars, les Espagnols ont réussi une grève historique. 6 millions de femmes et d'hommes se sont mobilisés, comme en Islande, en Suisse, en Pologne ou en Argentine, par exemple. C'est d'ailleurs cette mobilisation en Argentine qui a permis aux Argentines d'arracher la légalisation de l'avortement, une victoire historique quand on sait que l'avortement est interdit dans la quasi-totalité des pays d'Amérique latine. En France, la colère et la détermination sont là. L'année dernière, le dimanche 8 mars, nous étions 150 000 à manifester partout en France pour dénoncer la réforme des retraites et les Césars de la honte. Cette année, exigeons la cohérence. Première de corvée, notre travail doit être reconnu et rémunéré. Tout au long de cette heure d'information syndicale, des femmes témoigneront de leurs conditions de travail, de pourquoi elles seront en grève le 8 mars. Nous aurons également la chance d'accueillir Raquel, syndicaliste espagnole, qui nous racontera comment s'est passé le 8 mars en Espagne. Mais pour commencer, nous voulions prendre le temps de mieux comprendre pourquoi les métiers féminisés sont dévalorisés. Nous avons donc demandé à Rachel Silvera, chercheuse spécialisée sur les questions d'égalité professionnelle, de nous l'expliquer. Alors Rachel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les emplois dans lesquels les femmes sont concentrées sont moins bien payés Oui, merci de cette invitation. Les femmes salariées sont concentrées dans peu d'emplois, ça a été dit, et ces emplois sont dévalorisés à la fois socialement et financièrement. Cette dévalorisation est l'un des facteurs qui explique les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, ce fameux quart en moins. Plus de la moitié d'entre elles sont dans seulement six professions, essentiellement dans les services, la santé, le soin aux autres, l'éducation, le nettoyage, la vente et tout ce qui concerne l'administratif. Elles sont à plus de 80 voire 90% dans certaines de ces professions qu'on a déjà citées, comme les infirmières, les assistantes maternelles aussi, les agents d'entretien ou les hôtesses de caisse. Bon nombre de ces professions ont d'ailleurs été très mobilisées, on l'a dit, lors de cette crise Covid, tant elles sont essentielles. Cette forte féminisation ne date pas d'hier. Ces emplois ont finalement été construits sur le fait qu'il s'agissait, on peut mettre entre guillemets, de métiers de femmes pour des femmes. Évidemment, soigner, aider, accompagner, assister, servir, eh bien, ça renvoie à des fonctions qu'on va considérer comme naturelles pour les femmes, un simple prolongement de leurs fonctions maternelles et domestiques. Comme si ces vrais métiers ne nécessitaient pas de qualification réelle, comme s'ils ne faisaient pas appel à des diplômes, à de l'expérience, des savoir-faire et des technicités très précises. Il y a en réalité des biais dans les systèmes de classification professionnelle qui pénalisent encore aujourd'hui tous ces emplois occupés majoritairement par des femmes. Du coup, ils sont systématiquement dévalorisés, surtout d'un point de vue financier. Ils sont tous en dessous du salaire moyen, très souvent proches du SMIC, et heureusement que le SMIC existe pour les femmes. Par exemple, on en a parlé pendant la crise, le salaire des infirmiers et des infirmières est l'un des plus bas des pays au monde, 9% en dessous du salaire médian français. Cette non reconnaissance des emplois se caractérise en fait par six points, six points à retenir à mon avis. Tout d'abord, les diplômes de ces métiers sont dévalorisés et ne sont pas valorisés de la même façon que les diplômes des secteurs techniques et industriels. Deuxièmement, la technicité de ces emplois est niée. Par exemple, les compétences relationnelles ne sont que très rarement considérées comme des compétences techniques. C'est comme s'il s'agissait juste d'empathie. Avoir une multitude de tâches à effectuer en même temps n'est pas reconnu comme de la polyvalence dans beaucoup de ces professions. Troisième critère, les responsabilités auprès de personnes eh n'est pas valorisée comme les responsabilités budgétaires ou managériales. Quatrième remarque, soutenir physiquement mais aussi psychiquement des patients, euh, assurer des soins au domicile euh, de personnes âgées ou encore passer des milliers d'articles par heure à une caisse tout en maintenant un sourire commercial. Tout cela représente des formes de pénibilité, de charges physiques et nerveuses qui ne sont pas souvent reconnues dans ces emplois. À ces quatre composantes s'ajoutent deux autres caractéristiques, tout d'abord la précarité, qui est le fait par exemple de temps partiel imposé, très fréquent et parfois la norme dans l'aide à domicile, la vente ou le nettoyage. Et enfin, on l'a déjà dit, ces emplois offrent pas ou peu de déroulement de carrière, on démarre au SMIC et on y reste toute sa vie professionnelle. Pour reconnaître enfin toutes ces professions, il y a pourtant la loi qui exige non seulement un salaire égal pour un travail égal, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Depuis 1972 et surtout 1983, on peut, on doit appliquer cette loi. Surtout que revaloriser ces emplois à prédominance féminine, c'est favoriser l'égalité salariale, mais c'est aussi à terme permettre une vraie mixité des emplois, et c'est au fond porter un autre projet de société où on reconnaîtra enfin vraiment l'utilité sociale de toutes ces professions. Alors merci Rachel, on y voit plus clair maintenant, et je pense que tous les témoignages qui vont suivre vont permettre d'illustrer concrètement ton propos. Pour commencer, je vais passer la parole à Marie, infirmière au CHU de Perpignan. Alors, Marie, vous êtes en première ligne, comme on dit, face à l'épidémie Covid. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation, quelle est la situation des infirmières Oui, bonjour. Juste pour. Je suis infirmière à Toulouse, à Perpignan, mais c'est vraiment pas. un détail. Donc, effectivement, moi, je suis infirmière depuis 20 ans. Et à l'heure actuelle, c'est toujours une profession très majoritairement féminine puisque nous sommes 80%, 88% de femmes dans cette profession. Voilà, donc Notre rémunération n'est absolument pas à la hauteur de notre niveau de diplôme, euh, au niveau de la pénibilité et au niveau des responsabilités qu'on a. Euh, et J'ai un scoop, en fait, euh, je suis venue avec un scoop aujourd'hui, donc ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous savons naturellement produire des soins aux malades, donc les soins infirmiers nécessitent des compétences, qu'on acquiert au bout de trois ans d'études. Voilà, donc les responsabilités sont absolument énormes. Euh, le manque de temps entraîne une peur de l'erreur professionnelle. Euh, chaque jour dans les services est une course contre la montre euh, dans laquelle nous usons notre santé à coup de, de stress et de, voilà, de, de peur de l'erreur. Donc euh, parmi mes collègues, il y en a énormément qui arrivent au travail avec la boule au ventre et qui repartent en, en pleurant. Euh, et c'est de pire en pire. Voilà. Pourtant, la pénibilité n'est plus reconnue pour les infirmières depuis 2011, après un chantage sur l'augmentation de la rémunération. Donc Pendant la crise Covid, qui est toujours en cours d'ailleurs, nous avons été nous sommes toujours en première ligne. Pourtant, à l'hôpital, si on compare les grilles des soignantes avec les grilles des agents techniques, L'écart de salaire est flagrant, donc euh, les infirmières ont des progressions de carrière beaucoup moins favorables que les agents techniques, qui sont majoritairement euh, des hommes. Donc, euh, un agent technique, pour illustrer, et une infirmière commencent au même indice, donc euh, au même salaire, aux alentours de 1850 euros bruts, mais euh, il suffit de 8 ans pour que l'écart se creuse, et donc, Au bout de huit ans, on a, on a un écart de 300 euros entre ces deux, euh, ces deux professions. Euh, donc, Au CHU de Toulouse, il continue à embaucher euh, les infirmières en contrat donc euh, précaire euh, et en dessous du premier échelon euh, de la grille euh, des fonctionnaires euh, à 1 700 euros brut. Voilà, donc c'est quand même des salaires extrêmement bas, toujours pareil par rapport aux, aux responsabilités et, et à tout ce qu'on a dit euh, en début. Euh... Il faut aussi continuer à lutter pour que les violences sexistes cessent. Donc, elles, elles existent à l'hôpital comme partout ailleurs. Euh, il y a eu un cas de harcèlement sexuel qui a été reconnu par le tribunal administratif là, très récemment. Donc, c'est une très grande victoire pour notre collègue et pour toutes parce que ça permet de, de libérer la parole. Voilà. Donc, moi, je serai en grève le 8 mars pour réclamer des embauches l'amélioration des conditions de travail et des augmentations de salaire. Merci beaucoup, Marie. On a des questions d'internautes de, qui euh, nous demandent s'il y a eu des changements depuis le Ségur, parce qu'on a, a entendu quand même le gouvernement et Macron faire de grandes envolées lyriques sur le fait qu'il fallait vous revaloriser, etc. Est-ce qu'il y a du changement concret, là Alors, euh, pas à ce qu'on attendait, loin de là. Euh, L'augmentation des salaires, c'est 183 euros euh, euh, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il fallait. Il aurait fallu au moins 300 euros pour euh, récupérer euh, le manque euh, qu'on avait depuis que nos salaires sont gelés, euh. donc euh, ils n'y sont pas. On n'a que 4, 183 euros qui sont le fruit malgré tout, euh, même si ce n'est pas suffisant, de la mobilisation notamment du 16 juin dernier qui a été énorme dans la santé. Mais surtout, euh, nous ce qu'on ne voit pas arriver, c'est les ouvertures de lits, euh, les, les embauches, l'augmentation voilà. le, des effectifs n'est pas prévue euh, dans les hôpitaux euh, et euh, l'arrêt de ces managements dans la plupart des hôpitaux euh, vraiment très très très euh, pathogènes euh, où euh, on est toujours suspecté euh, de vouloir euh, euh, voilà, travailler le moins possible et euh, c'est des, des managements vraiment très très violent euh, qu'on subit et pour info euh, hier donc il y avait une mobilisation euh, des, des soignants et euh, du secteur médico-social qui eux par contre ont été oubliés par le Ségur et le préfet hein, a, a réduit notre parcours à 300 mètres euh, parce que il euh, y avait les soldes voilà en centre-ville donc euh, on nous a applaudi euh, au mois de mars euh, avril mais là maintenant il faut manifester euh, non quand même faut pas exagérer Merci beaucoup Marie. Je vais passer la parole à Aziza, aide à domicile. Alors Aziza, vous aussi vous êtes en première ligne, vous vous occupez de nos aînés. Votre rôle il est essentiel et vous êtes très exposée au risque de contamination. Est-ce que tu peux nous parler de la situation des aides à domicile Oui, bonjour. Merci de m'avoir permis de participer à cette information. Donc je suis aide à domicile donc sur un temps partiel imposé, en dessous des 28 heures. Euh, pour la majorité de mes collègues, euh, c'est la même chose, puisque les aides à domicile euh, sont quasiment toutes sur les temps partiels généralement imposés, euh, ce qui ne permet pas de cotiser euh, pour notre caisse de retraite. Euh, donc, je travaille sur Perpignan. je suis dans l'aide à la personne depuis 2002, donc environ 18 ans. Euh, J'ai également obtenu mon diplôme d'État en de vie sociale, qui n'est malheureusement pas reconnu dans la fonction publique territoriale. Donc, cette crise sanitaire euh, a révélé l'importance de notre métier auprès des personnes aidées euh, pour leur maintien à domicile, qui sont pour la plupart euh, toutes isolées. Euh, notre investissement et notre engagement auprès de, de nos aînés euh, n'est pas reconnu, euh, de par euh, nos plannings qui sont euh, euh, trop souvent euh, inadaptés. Euh, les heures d'intervention qui sont euh, trop courtes, euh, la non prise en charge des temps de trajet entre chaque personne euh, et la prise en charge individuelle euh, attribuée par le conseil départemental ainsi que les plans d'aide euh, trop souvent inadaptés qui ont pour conséquence, euh, lors de nos interventions à domicile, de bâcler le travail malgré nous. Euh, alors que ces métiers des maintiens d'aide à la personne sont euh, plus que jamais indispensables et que nous, professionnels de l'action sociale ainsi que nos aînés, avons largement le droit à la reconnaissance, au respect et à la dignité. Euh, donc, il faut qu'à un moment donné, euh, tout le monde prenne conscience de ça et que, euh, qu'ensemble, euh, on dise tout stop à la maltraitance. Donc, pour toutes ces raisons évoquée et pour la défense de notre magnifique métier et l'amélioration de nos conditions de travail, je serai en grève le 8 mars. Alors, merci beaucoup, Aziza. Je vais maintenant passer la parole à Patricia. Patricia, tu travailles dans une crèche, tu es éducatrice de jeunes enfants à Lyon et vous avez toutes fait grève le 8 mars 2018. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Je travaille donc à la ville de Lyon en tant qu'éducatrice de jeunes enfants sur le terrain. Il y a plusieurs sortes d'éducateurs de jeunes enfants ou éducatrices de jeunes enfants en direction, en continuité de direction et sur le terrain. Donc moi, je suis au plus près de, on va dire, des enfants, de l'équipe. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que nous avons, monté, nous avons mené plusieurs combats hein, par rapport à, à tout un tas de, de problèmes qui se posent dans la profession, euh, bah, les reconnaissances au niveau salaire, euh, au niveau de, de, de, de nos métiers, euh, et puis le respect qu'on qu doit à chacune et à chacun, des, chacune des personnes qui travaillent donc, euh, dans les structures. Chose qui n'est pas vraiment, euh, on va dire, euh, vraiment concrète, puisqu'on est toujours à mener des actions, euh, des actions euh, et des combats. Donc, le, un des combats que je vais parler, c'est celui qu'on a mené pour, et qui est encore en justice pour faire reconnaître les différences de salaire entre les techniciens et nous, car pour un diplôme égal, le salaire n'est pas. Et un gros combat qu'on a mené, celui de 2018, dont une des journées, on a eu cinq journées de mobilisation, une des journées tombait donc sur, sur la journée des droits de la femme. Et euh, on a réussi quand même à avoir certaines choses de nos revendications qu'on demandait. On avait demandé beaucoup de postes, euh, des embauches, donc, et on a eu, bon, six personnes embauchées. C'est toujours périn actuellement. Donc, euh, voilà, euh, et heureusement qu'elles sont là, puisque de toute façon, euh, on travaille tellement à flux tendu, on a tellement peu de monde dans les crèches, les personnels malades ou en congé ou même en temps partiel ne sont pas remplacés. Donc, du coup, euh, voilà, ça fait beaucoup de monde manquant. Euh, donc, euh, six personnes embauchées, nos réunions ont été mises sur notre temps de travail et non plus en décalé sur nos soirées, ça voulait dire qu'on revenait, une personne admettons, une personne qui travaillait, qui, qui arrivait à la crèche à 6h30 du matin, faisait une réunion jusqu'à 20h, 21h le soir. Vous vous rendez compte, l'amplitude horaire, c'était énorme. Donc voilà, on a réussi à gagner tout ça. Et on a aussi eu aussi des augmentations de salaire pour les éducatrices en direction et en continuité de direction parce qu'elles avaient un, un, un travail beaucoup plus important, on va dire, une production beaucoup plus importante et donc du coup qui n'était pas reconnue. Donc on s'est battu pour que ce soit reconnu. Et là maintenant, on se bat maintenant pour des reconnaissances de salaire, on va dire, à notre, à notre échelle, nous, les éducateurs sur le terrain. Et ensuite, euh, on va dire aussi plus largement pour toutes mes collègues avec qui je travaille, qui sont c les auxiliaires de culture et les agents. Euh, donc, ce que je peux dire, c'est que tout n'est pas parfait dans les structures encore. On souffre d'un manque chronique de personnel et de ce fait euh, un mode d'accueil dégradé travail à flux tendu, remplissage des sections, Oui, parce qu'il faut savoir que la CAFAL demande à travers le contrat enfance euh, des augmentations euh, euh, assez importantes du nombre d'enfants accueillis par section. Donc normalement on a des groupes, euh, je parle, je parle, je parle moi pour mon groupe de bébés, je suis chez les bébés cette année, euh, normalement c'est un groupe de 10, on monte, à, on monte à 12, voire 13 enfants, sachant qu'on a 12 lits, pas 13 lits, donc euh, voilà, c'est un peu compliqué à gérer, on a beau le faire remonter donc on se bat encore. Parce que ça aussi, c'est pour moi de la, de la douce violence ou de la maltraitance. Je ne sais pas le mot qu'il faudrait vraiment employer, mais bon, voilà. Nous, ça nous fait du mal dans notre travail, dans notre quotidien, de travailler comme ça. Donc, nous, n'en avons pas fini. Et c'est pourquoi, moi, le 8 mars, je serai en grève avec tous mes collègues qui voudront bien. Voilà. Merci Patricia pour cet exemple qui motive à faire grève le 8 mars, parce qu'on voit que ça permet de faire changer concrètement les choses. Alors maintenant, je vais passer la parole à Audrey. Audrey, tu es ATSEM en école maternelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et puis votre situation Je suis ATSEM, agent spécialisé des écoles maternelles, faisant partie de la fonction publique territoriale. Euh, nous sommes en majorité des femmes. Euh, trésor caché des écoles maternelles, comme dit M. Macron, toujours dans l'ombre, mais indispensable au fonctionnement de l'école. Euh, nous travaillons en moyenne 10 heures par jour en continu auprès des enfants, sur le temps des périscolaires, le de, de temps scolaire et sur la cantine en première ligne aussi face au COVID, nous avons gardé des enfants des soignants et dans les écoles nous sommes très exposés, avec des protocoles sanitaires de plus en plus difficiles à tenir, des agents, des agents qui sont absents et qui ne sont pas remplacés. Nous devons faire face à toujours plus de pénibilité qui a pour conséquence un épuisement accru sans aucune reconnaissance, que ce soit ben, en termes de primes, en termes de traitement ou même euh, d'évolution de carrière. Voilà, la, la pénibilité n'est pas reconnue pour notre métier. Euh, en effet, euh, nous, dans notre métier, les, les, les ADCEM, on nous offre aucune possibilité d'évolution de carrière dans la filière, qui est bloquée en C. Euh, la seule possibilité en fait, euh, d'évolution qu'on nous a donnée en 2019, c'est un passage en B avec un concours, mais dans la filière d'animation. Donc, ça nous obligera à changer de filière, en fait. Parce que, ce que nous, ça, ça nous intéresse pas. On n'a pas fait, euh, on n'a pas fait de la filière animation. c'est, en fait, euh, c'est, en fait, pour nous, c'est pas c'est incompréhensible, car quand on sait que les ATCEM multiplient des missions, euh, bon, ça va de l'entretien des locaux à des missions d'animation, avec le même travail d'un animateur contacté pour Ribé, ou des missions éducatives auprès des enfants, en collaboration avec les enseignants sur le temps scolaire, périscolaire. On fait l'encadrement d'ateliers pédagogiques, on évalue les enfants et pour certaines, même d'entre nous, elles ont des missions d'encadrement. Les ATSEM sont en continuelle formation, acquérant une expertise dans plusieurs domaines. Euh, mais malgré tout, malgré tout ça, malgré euh, notre polyvalence en, euh, en termes de nos missions et nos responsabilités qui, se, qui ont beaucoup évolué euh, depuis, depuis des années, bien, malgré tout, on n'a toujours aucune reconnaissance. Euh, il n'y a pas de concours ou d'examen professionnel pour un avancement dans la filière en catégorie B. Et voilà. Donc, les... Il faut savoir que les ADCEM ne sont plus des dames de service, mais font partie intégrante et reconnue euh, de la communauté éducative euh, en, en milieu scolaire. Et nous avons le droit, et nous réclamons la reconnaissance de la pénibilité, euh, un meilleur traitement, ainsi qu'à la possibilité d'évoluer. Et c'est la raison pour laquelle je serai en grève le 8 mars. Alors, merci beaucoup Audrey. Je passe la, maintenant la parole à Siem, euh, ouvrière à Valeo, un équipementier automobile. Alors Siem, est-ce que tu peux nous présenter un peu et nous dire euh, quelles sont tes conditions de travail Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai commencé en tant qu'opératrice de fabrication en industrie en 2002. Notre rôle premier du poste, est de veiller à la qualité du produit fini. On peut être responsable d'une ou plusieurs étapes de fabrication. Les postes sont pour la plupart tenus par des femmes. Une pénurité du poste du travail qui n'est pas négligeable, nous avons un rendement intensif à respecter, des gestes qui sont répétitifs et des postes qui sont souvent inadéquats du point de vue de l'agronomie, ce qui nous engendre souvent des problèmes de santé, des problèmes musculaires et des problèmes divers. Nous avons également des horaires d'équipe et de nuit, donc les horaires d'équipe en général, c'est 6h, 14h et 14h, 22h. Ce qui est assez contraignant et qui cause bien souvent un décalage social du point de vue de la famille, donc on manque souvent des repas en famille, on est souvent absent. On a des postes approvisionnaire des lignes logistiques qui sont tenus en général par des hommes. En tant qu'opératrice de production, on commence souvent avec une rémunération sur la base du SMIC. Les évolutions financières sont malheureusement assez faibles pour les femmes. Pour un poste d'agent de fabrication, nous avons une reconnaissance qui est désastreuse, aussi bien salariale qu'humaine, comme simplement des petites mains invisibles, mais indispensables au moyen de la chaîne, jusqu'au jour où on sera remplacé par des robots pour avoir des prix locaux, entre guillemets. Donc finalement, c'est des métiers qui sont finalement qui ne vont pas perdurer, en France en tout cas. Nous déplorons une discrimination qui est systémique envers les femmes. Les métiers dits techniques sont très peu ouverts aux femmes. La chance d'avoir une évolution de carrière dans le milieu industriel il est très minime. Donc, Malgré l'ancienneté, la plupart des opératrices elles finiront euh, leur carrière en production. Nous sommes dans un milieu qui est industriel où le pourcentage d'hommes est plus dominant et où malheureusement nous déplorons un comportement machiste envers les femmes, voire déplacé. Les hommes sont se souvent supérieurs aux femmes. On considère qu'elles ne peuvent pas faire mieux qu'un homme dans les domaines techniques, voire au-delà, d'où un blocage de carrière des femmes avec cette vision qui est totalement dépassée. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'en 2021, nous devons encore nous battre pour une reconnaissance qui, qui soit équitable entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi je serai en grève le 8 mars. Merci beaucoup, Siem. Alors maintenant, avec Catherine, on va faire le point sur la situation des femmes cadres. Alors Catherine, il y a de plus en plus de femmes cadres, c'est bien, mais est-ce que les inégalités sont résolues pour autant Est-ce que tu peux nous parler de tes conditions de travail et de ta situation Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, oui, je travaille aujourd'hui en fait à EDF, dans la direction Recherche et Développement, où je suis ingénieure chercheur. Donc, Je suis cadre, euh, pas dans la filière management, mais dans la filière d'expertise, et je travaille dans le département d'EDF euh, R&D le plus féminisé, celui de l'analyse des marchés. Pour situer un peu euh, les femmes dans cette direction, on représente à peu près 20, 29% des effectifs, un petit peu moins, et de moins en moins chaque année parce que cette tendance est plutôt à la baisse. On est surreprésenté par rapport à cette moyenne, surtout dans les métiers d'assistante ou dans les métiers à connotation féminine comme la recherche en marketing. Et euh, paradoxalement ou dans la continuité plutôt, on n'est que 5% dans la population d'ingénieurs-chercheurs seniors, donc les personnels qui sont reconnus au niveau international. Moi, professionnellement, j'ai expérimenté le choix auquel on est souvent contrainte. En 2011, j'ai perdu par exemple mon poste de chef de projet suite à la prise d'un congé parental, c'est tout à fait légal, hein. mais euh, en fait, ce congé, il est également ouvert aux hommes. Euh, il est principalement pris par les femmes, les mères y ont recours en, en particulier, et on est donc beaucoup plus pénalisé dans notre parcours professionnel de ce fait. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas récupéré ce poste hein, depuis, depuis cette date, et donc choisir entre son travail et sa vie de mère, c'est malheureusement une réalité en 2021. En 2016, dans notre direction, a été introduit pour les cadres le forfait jour, qui a eu un impact très important sur l'équilibre difficile entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'il enfonce le clou sur la culture du présentéisme et il étend finalement les horaires de travail journaliers. L'autre effet de bord, en fait, pour les femmes, c'est la mise en place d'une rémunération variable très importante dans le cadre du forfait jour et qui agit en défaveur des femmes. Ces primes sont beaucoup moins importantes pour les femmes. Moi, je trouve que dans l'actualité, la toute récente, hein, le télétravail a ajouté euh, pour les femmes cadres qui peuvent en bénéficier ou qui ont pu le faire pendant la période de la crise sanitaire, ça a ajouté quand même une charge très importante euh, avec la charge domestique qui a augmenté euh, pendant cette période et les cours des enfants à domicile quand on avait des enfants. Ça a allongé nos journées, il a fallu faire front euh, sur tous les aspects. Euh, et pour moi ce télétravail finalement ça sonne un peu comme une réassignation à euh, rester au foyer parce que dans ce cadre là les hommes ont su un peu se protéger et quand il y avait la pièce disponible dans, dans, dans le foyer c'est eux qui ont bénéficié euh, donc perso euh, je trouve que ce télétravail c'est un danger pour les femmes et donc moi je serai en grève le 8 mars contre les discriminations envers les femmes, pour gagner l'égalité professionnelle réelle, et d'autant plus dans cette période de crise sanitaire très menaçante pour le monde du travail. Alors Merci beaucoup Catherine. On a demandé à Julien, conducteur de train, de venir témoigner. Pourquoi Parce qu'on entend encore trop souvent que le féminisme serait réservé aux femmes. Alors Julien, est-ce que toi aussi tu seras en grève le 8 mars, et pourquoi ah Bonjour, oui, effectivement je m'appelle Julien, je suis cheminot et je me considère féministe. Je suis militant à la CGT et les valeurs que je défends n'auraient pas de sens sans la prise de conscience qu'il m'a fallu pour réaliser l'existence d'une domination masculine inculquée par notre culture dès la petite enfance. Et euh, comment on peut construire le féminisme si la moitié de notre population en est exclue Bien sûr que les hommes euh, doivent être féministes, même si pour beaucoup cela s'apparente à être moins viril. Euh, pour ma part, c'est une fierté et un combat des plus justes que nous devons porter encore aujourd'hui. Euh, dans le travail, dans le militantisme, tous les hommes, nous, nous, nous devons nous poser les bonnes questions. Ne prenons-nous pas trop la parole, pas trop de place, par exemple. Appliquons-nous euh, à nous-mêmes, dans notre sphère privée, nos convictions. Euh, je dis ça parce que souvent j'entends euh, des amis, euh, des amis, des camarades, des collègues me répondre « si, moi, chez moi, euh, j'aide ma femme ». Alors, ça veut dire qu'on est très loin de l'égalité. Pourquoi les domestique, pardon, serait-elle de la responsabilité des femmes Alors, dans mon métier également de conducteur de train… Là aussi, on peut trouver un intérêt commun de militer et de combattre ensemble pour lutter contre ces discriminations, car c'est un métier à forte dominante masculine. Et pourtant, l'arrivée des femmes a considérablement fait évoluer l'organisation du travail. Dans notre métier, ça implique beaucoup de contraintes de déplacement, par exemple. Et avant l'arrivée des femmes, les découchés, donc ces dix déplacements, étaient principalement avec beaucoup de conducteurs dans des, dans des chambres, des, des touches communes. Et l'arrivée des femmes ont permis d'individualiser les chambres et je ne connais aucun homme aujourd'hui qui voudrait revenir en arrière. Preuve en est que femmes et hommes, un seul objectif, l'égalité. Donc oui, pour toutes ces raisons, le 8 mars, je serai mobilisé et je militerai pour que mes collègues, mes amis et ma famille le soient également. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Raquel, syndicaliste espagnole dans les commissions ouvrières, un des deux grands syndicats espagnols. Raquel, vous avez réussi le 8 mars 2019 une mobilisation historique dont on est vraiment jaloux en France. Est-ce que tu peux nous raconter? Eh oui, eh, bonjour et merci pour votre invitation à participer eh, dans votre activité. Dans 2019, eh, eh, plus de 6 millions de travailleurs ont été dans la rue dans l'Espagne le 8 mars pour la rêve et après pour la manifestation. Les succès des 8 mars précédents ont été le résultat de beaucoup de travail. Les activités de sensibilisation ont été intenses. Dans 2018, plus de 600 assemblées sont le résultat d'une coordination entre les secrétaires d'organisation de et des femmes de toute l'organisation, de toute commission de services. les Le message de la nécessité de la rêve et de la mobilisation a été reproduit dans toutes les entreprises. Après le 8 mars 2018, nous avons continué à travailler. Ainsi, en novembre 2018, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour le 8 mars 2019. Elle s'appelait 8M Siempre. Il s'agissait d'une campagne sans la forme d'une banque de ciné et qui traitait des stéréotypes, et des rôles des hommes et des femmes, des conditions de travail, des pensions, les autres, eh, tous les 8 mois, une bande dessinée a été publiée 10 en mars. La diffusion s'est faite pour email, Twitter, Facebook et eh, cette campagne a généré 600 assemblées pendant 6 mois. Avant le 8 mars 2019, eh, 10, 10, 2000 adhésions ont été reçues des comités d'entreprise, des conseils du personnel et des sections syndicales représentant plus de 6 millions de travailleurs dans toute l'Espagne. 2020, une assemblée de femmes syndicalistes a été organisée par la Commission des 1 1000 femmes affiliées à la Commission des de toute l'Espagne ont participé. Est-ce que la situation des femmes s'est améliorée après cette mobilisation historique du 8 mars? Nous sommes, dans ce moment, nous sommes en train de, de négocier quelques lois qui sont favorables à l'égalité comme eh, la, les lois de, pour personnes trans, et les lois des libertés sexuelles. Et, et dans, dans le, le mois d'octobre, nous avons une en, en, loi qui réroule les plans d'égalité dans les entreprises et qui réroule les salaires. Donc, votre grève a permis d'obtenir de, des, des avancées, et notamment le, le fait de devoir négocier sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, et puis vous avez cette loi sur les violences euh, qui fait figure de référence dans le, le monde, et votre mobilisation elle a aussi permis de mettre en avant le besoin d'argent euh, et d'avoir de, de l'argent public pour financer cette lutte contre les violences euh, sexuelles. Cette année, la partie pour travailler contre la violence aux femmes eh, c'est eh, 540 eh, millions d'euros dans l'Espagne et nous avons à notre partie de 200 de millions d'euros pour la responsabilité Ok, bah, merci beaucoup Raquel en tout cas d'être venue euh, parmi nous. Et un jour, on espère avoir 6 millions de grévistes le 8 mars. Oui. Merci. Notre heure d'information syndicale, elle touche à sa fin. Euh, on a beaucoup de questions sur comment se mobiliser et préparer la journée du 8 mars, là qui nous arrive par les internautes. Alors, la première étape, je crois, c'est d'échanger collectivement avec ses collègues sur notre situation au travail, les écarts de salaire, les discriminations liées à la maternité, les temps partiels, les conditions de travail et les violences sexistes et sexuelles. Ces échanges, ils permettront de construire ensemble des propositions et des revendications pour améliorer la situation et de porter ces revendications à l'employeur. À la CGT, on parle de faire des cahiers revendicatifs. Les syndicats, ils ont le droit d'organiser des heures d'information syndicale sur le lieu de travail et les salariés. Et donc, les salariés ont le droit d'y participer et de débattre ensemble sans l'employeur. Donc, n'hésitez pas à solliciter les syndicats pour qu'il y ait des heures d'information syndicale qui soient organisées. Dans le public et dans de nombreuses grandes entreprises, ces heures d'information syndicale, elles doivent être sur le temps de travail et donc rémunérées avec un droit à participation des salariés. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a débattu pour faire un peu un état des lieux de notre situation collective et voir que derrière chaque vécu individuel, en fait, bah, finalement, il y a plein de points communs et qu'on n'est pas seul à être confronté à des propos sexistes et dévalorisants, à des difficultés d'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, au fait de ne pas pouvoir boucler les fins de mois parce qu'on est enfermé sur des temps partiels. Euh, la deuxième étape, c'est de définir ensemble l'action euh, qu'on veut mettre en place le 8 mars. Alors là, euh, la seule chose que nous on peut dire, c'est que la meilleure action, c'est celle qui rassemblera le plus de salariés de votre lieu de travail. Il y a plein de possibilités. D'abord, euh, on appelle à faire grève toute la journée, comme l'ont fait par exemple les personnels des crèches de Lyon le 8 mars en 2018, ce qui leur a permis de gagner la revalorisation salariale de leur métier. Ensuite, on peut aussi débrayer à 15h40 ou faire une grève de deux heures correspondant aux écarts de salaire. C'est par exemple ce qu'ont fait les salariés du siège de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui se sont retrouvés à une centaine à 15h40 dans le hall et ont fait une action symbolique. À l'issue de cette mobilisation, qui concernait beaucoup de cadres d'ailleurs, des négociations se sont ouvertes et la CGT a gagné un accord sur l'égalité professionnelle avec des mesures pour supprimer les écarts de salaire et pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Ensuite, le 8 mars, on peut aussi porter un signe symbolique pour montrer sa mobilisation, un foulard, un bracelet violet, par exemple. Euh... On peut aussi, pour les salariés qui sont en télétravail, et Catherine le rappelait, il y en a de plus en plus des salariés, notamment des cadres qui sont en télétravail du fait de cette crise sanitaire, avec une situation très dégradée pour les femmes. La CGT des cadres et professions intermédiaires, de CGT, appelle à une opération écran violet à 15h40, et elle met à votre disposition des fonds d'écran pour pouvoir afficher votre mobilisation le 8 mars. Vous pouvez aussi, le 8 mars, participer aux rassemblements et manifestations qui auront lieu autour de vous. Et vous trouverez toutes ces informations, toutes les informations pour vous mobiliser sur notre site égalité-professionnel.cgt.fr. Alors, je vois qu'on a beaucoup d'autres questions d'internautes sur euh, comment faire grève, euh, comment ça marche la grève, en fait. Alors. La grève, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire que là, pour le 8 mars, il y a un appel national à la grève qui est déposé par trois syndicats, la CGT, la FSU et Solidaire. Dès lors, tous les salariés du secteur privé ont le droit de s'y joindre sans avoir besoin de prévenir leur employeur. Il suffit ensuite de motiver votre absence en annonçant que vous étiez en grève toute ou partie de la journée suite à l'appel à la grève donc de la CGT, la FSU et Solidaire, dans le cadre du 8 mars, la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Dans la fonction publique, dans les transports et dans l'énergie, et dans certaines grandes entreprises publiques comme à La Poste, euh, il faut qu'il y ait un préavis de grève qui soit déposé. C'est ce qui va être le cas avec des préavis qui vont être déposés par la CGT, la FSU et Solidaire. Et donc, euh, les salariés et les fonctionnaires seront également couverts. Enfin… La retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle. Vous savez que, euh, contrairement à ce qu'on entend, évidemment, quand on fait grève, on n'est pas payé. Euh, mais la retenue sur salaire, elle est proportionnelle à la durée d'interruption du travail, à votre durée de grève. Euh, une exception dans la fonction publique d'État et certaines entreprises publiques, où la retenue sur salaire, elle est toujours d'une journée, même si vous faites grève pendant deux heures. Donc, dans la fonction publique, très souvent, ce que proposent les syndicats, c'est aussi des heures d'information syndicale à 15h40, de façon à pouvoir se mobiliser pendant une heure sans forcément avoir une journée de grève qui se décompte. Voilà, on arrive à la fin de notre heure d'information syndicale. Merci beaucoup à toutes et tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager très largement pour aider à la préparation du 8 mars. Vous trouverez donc sur le site égalité-professionnel.cgt.fr toutes les informations pour vous mobiliser, toutes les informations à diffuser et partager pour faire grandir cette mobilisation. Euh, on va organiser une nouvelle heure d'information syndicale pour pouvoir faire le point ensemble sur euh, le, la préparation de la mobilisation. Où est-ce qu'on en est Elle aura lieu le 2 mars prochain en Facebook Live à 13h. Euh, et ça nous permettra de, de, de faire le point. En conclusion, moi je dirais juste une phrase. Euh, ne nous libérez pas, on s'en charge. On a entendu que Macron disait que les femmes seraient sa, sa grande cause du quinquennat. On voit que le résultat, il n'est pas du tout à la hauteur. Donc, on va lui dire une chose, ne nous libérez pas, on s'en charge et on s'en chargera le 8 mars en étant toutes et tous mobilisés et en grève. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle heure d'information syndicale et puis dans la rue le 8 mars.